Depuis quelques épisodes, maintenant, nous vous parlons de l'indépendance financière. Dans l'épisode précédent, nous vous avons parlé de la première semence que Dieu nous a donnée, la parole. Et nous allons dans cet épisode vous montrer pourquoi dans le temps, chez certaines personnes, ça marche. Et chez d'autres, ça ne marche pas. Vous êtes en train de regarder l'émission Pendule à l'heure. Je suis le pasteur Alain Patrick et je suis avec des vétérans du ministère ACER. Pasteur Isaac, bonjour. Bonjour apôtre. Bonjour Pasteur Darius. Bonjour et, et notre invité, le pasteur Gildas, bonjour. Bonjour Et le pasteur Gentil. Bonjour apôtre. Nous étions donc en train de dire dans l'épisode précédent, pour mmh. ceux qui nous ont suivis dans l'épisode précédent, euh, qu'il y a un temps pour la semence. Mmh. Euh, euh, il y a la semence et il y a un temps puis la récolte. Et beaucoup de chrétiens échouent lorsque le temps de l'épreuve de leur semence arrive. Ou le temps où la semence est en train de grandir ou mijoter arrive et on va parler de ça pendant tout cet épisode. On va un peu casser la coutume, on va peut-être mm -hmm. donner la parole au pasteur Gentil et puis on va monter. Hein? Ça, le pasteur Gildas ne tombera pas dans le piège de l'émission précédente. Hein? <rire> Il va tout donner encore. Il va tout donner. En tout cas, merci beaucoup à vous ah, oui. pour l'opportunité. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu lui-même est, est le premier applicateur de, de, cette, de ce principe-là de oui. la parole. Durant toute la Bible, il va parler de Jésus. Ah Esaïe ben. va nous parler de Jésus. David nous parle de Jésus. Euh, Zacharie ainsi de suite, en fait, on se rend compte que durant toute la Bible, en fait, mm. Dieu parle de Jésus. Donc, mm. il maintient sa confession concernant yes. la venue de son fils et yes. concernant ce qui va se passer avec mm. Jésus. Donc, je pense qu'il nous a montré le parfait exemple et que nous, en tant que chrétiens, c'est comme ça que nous devons fonctionner, maintenir la confession afin de voir l'exaucement de, de cette amen. confession. Amen, amen. Effectivement, euh, cette parole est... Euh, euh, euh, la Bible dit la parole de Dieu est près de toi, près de ton mmh. cœur, près de ta bouche. Et la Bible va aussi dire dans Josué chapitre 1, verset 8, euh, euh, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mmh. Donc euh, c'est vrai que euh, euh, déclarer des choses, on ne se rend pas compte, mais les chrétiens vont souvent déclarer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mmh. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer leur semence. C'est vrai. Euh, euh, euh, quand tu dis... mais je n'ai pas, il y a une opportunité de semence. il y a une campagne, tu, tu dis, dis je n'ai pas, je n'ai rien, je mmh. ne peux pas, mmh. en fait, tu es en train de, même le peu, et, et le Seigneur Jésus le dit très clairement, il dit, on, on donnera à celui qui a, mmh. et mmh. donc qui mmh. mmh. parle, qui ouais. dit qu'il a, ouais. et on notera même mmh. le peu. Mmh. Celui, celui qui dit, voilà, c'est ça, celui ça qui n'a pas. Dit, qu ouais. pas on celui qui n'a qu pas, qu voilà, donc... Euh, je mmh. me réserve pour la suite. <rire> ah, oui, non, mais réserve-toi parce que. <rire> Alors, mais... euh... Merci beaucoup à Pod pour l'opportunité. Merci mmh. pour la grâce de pouvoir participer à cette émission Pendule à l'air. Mmh. Oh là là. <rire> Pendule à l'heure. compris Il compris le Pendule à l'air. <rire> je, je, je, je, <rire> mmh. oui. je pense vraiment que euh, cette émission va être vraiment bénissante parce que nous ah allons même. comprendre comment. Euh, écrire son histoire à voir yes. ce que nous voulons en fait. parce que vraiment tout est basé sur notre déclaration et nous sommes des fils de Dieu et si nous sommes les fils de Dieu, notre Dieu est un créateur Amen. et donc si nous fonctionnons comme lui nous devons voir comment il a créé son environnement, le monde que, dans lequel nous habitons, Amen. il l'a créé par la parole Amen. et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans le fait de déclarer les choses pour créer le monde que nous voulons avoir en fait. parce que je pense que on ne le voit pas souvent, mais euh, quand Dieu va créer le jardin d'Éden, c'est en déclarant. Amen. Mais on, lorsque, Je pense qu'Adam, lorsqu'il va venir pour entretenir le jardin, mm. il fallait aussi une partie de déclaration. Mm. Il, voilà. il a déclaré, parce qu'il a nommé, en, en fait. fait a, nommé. ça fait partie il de ça, fait, hein. de la, ça. Mm, mm, mm. le je pouvoir de nomination. Je pense que, mm. mm. mm. que c'est vraiment important de comprendre qu'on doit beaucoup plus développer cette facette de notre divinité. Amen. Pour mm. que nous puissions vivre dans le monde que Dieu voudrait qu'on puisse vivre. Mmh, mmh, mmh, mmh. Merci encore une fois à pour l'opportunité d'être dans cette émission mmh. Je pense que la question c'est pourquoi Ton merci est très <cười> menaçant Il y avait <cười> un merci <cười> menaçant <cười> ça... <cười> ça... ça... tu reçois <cười> ça, ça maintenant <cười> <cười> <cười> <cười> Tu les... Tu les as fait tous passer. Et moi, je Merci. C'est joli. Je pense que la question c'est pourquoi. que <rire> la question c'est pourquoi. Euh, on va dire mais pourquoi la semence se perd un peu dans le ça, temps quand on est dans mmh. Je pense que c'est parce que certaines personnes ne réalisent pas que. Mmh. La parole est l'eau qui arrose la semence. Je pense que quand on sème, on doit arroser la semence pour qu'elle puisse germiner. Le pasteur Judas, a parlé des gens qui vont parler négativement. D'autres vont peut-être attendre longtemps parce qu'ils sèment. Parce qu'il a dit germiner. Oh, tu as fait la tête que tu as fait. Oh, frère, il veut faire tomber ça sur moi. En fait, tu as pour qu'elle puisse germiner, fais ça. <rire> c'est la, ger la germination non, On dit germer, germer. On germer. Dit et c'est la, la germination Ça germe la germination C'est quoi ça, la germination La germination c'est le <rire> fait que ça <rire> germe ouais, mais c'est pas ça. le verbe germiner Va -va vas-y, vas-y, mon coup. Continue, continue, continue, continue. Moi je regarde la tête là, <cười> je, je, comme je parle. Ça un, nouveau, je... un nouveau verbe. <rire> Permettez-moi le néologique. Voilà. Voilà. Mm. Voilà. Mm. Donc c'est bon ce que la semence perd, parce mm. que certaines personnes, effectivement, vont parler, comme le pasteur Judas a dit, vont mm. parler négativement. Mm. Du coup, c'est comme mettre un peu de l'acide mm. sur sa semence. Du vrai. coup, la semence se détruit. Et puis d'autres ne vont pas parler positivement, ne vont pas confesser, comme mmh. le pasteur de la vie vient de le dire, mmh. ne vont pas confesser. N'oublions pas que la parole mmh. est de l'eau, en fait. Donc mmh. il yes. faut arroser pour faciliter euh, la germination. Mmh. Si mmh. Yes. Mmh. Donc voilà un peu euh, un élément de réponse. Parce que beaucoup échouent au niveau de ce temps-là, en fait. Ouais, je vrai. disais que... Vous savez, quand vous avez développé euh, votre foi mm -hmm. et vous avez développé de la puissance dans vos paroles, mm -hmm. euh, ça va arriver en fait que vos paroles s'accomplissent instantanément. Wow. Mais il y a un processus en fait. Mm -hmm. Alors, il y a un processus. Nous ne disons pas que Dieu ne peut pas amener quelqu'un à la dimension où il déclare et ça mm -hmm. se produit instantanément. Mm -hmm. hein. euh, il ne fallait pas attendre 20 ans hein, pour que mm -hmm. la tempête puisse se calmer. Mm -hmm. Quand Jésus a dit à la tempête du calme. Mm -hmm. C'est le peu... temps de l'accomplissement. <rire> <rire> il serait déjà mort, vous voyez Donc, ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Nous sommes mmh. juste en train de dire que, euh, en fait, il y a des paroles qui vont euh, répondre euh, mmh. au principe euh, du cycle et des saisons, ça, au, au principe du temps. En fait, c'est ce que vous comprenez. Parce que les principes sont liés entre eux. En fait, le principe de la sémence est lié au principe des cycles et des saisons aussi. Donc, il y a du temps dessus. Et c'est important de comprendre. Quand l'ange a dit Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, l'ange a libéré la parole. Mais neuf mois se sont écoulés avant que Marie n'enfante le fils. Parce que dans ce cas-là, il fallait neuf mois en fait. donc, ça, c'est pendant cette période-là. Euh, moi je crois Marie a eu la bonne attitude, mmh. et, et l'une des bonnes attitudes qu'elle a eu c'est de fréquenter des personnes qui ont cru, amen. voilà, amen, vous voyez, amen, attends, amen, parce amen, que le premier amen. réflexe qu'elle a eu, c'est aller voir Elisabeth, yes. qui croyait en ces choses-là, et qui allait s'édifier avec amen. elle, et continuer de confesser, yes. voilà, mmh. parce que dès qu'elle se rencontre, mmh. Elisabeth proclame encore, ça. Mmh. tu mmh. es ça. que me vaut la, la visite de la Ceci, mère de mon là. Seigneur voilà. ?» mmh. Elle a encore confessé. Mmh. Et la Bible nous dit « Mon juste, par la foi, vivra. Mmh. » Ça veut dire que ce n'est qu'une vie où on déclare des paroles de ça. foi. On déclare <rire> des paroles de foi. Et quand on ne parle pas la foi, ouais. si le contraire de la vie, c'est quoi c'est la mort. C'est la mort. La mort. Donc, le, le truc, c'est qu'elle a veillé à fréquenter des bonnes personnes. Amen. Ça. Mais attends, vous imaginez un peu, vous venez voir quelqu'un, vous lui dites, non, un ange m'est apparu, et il m'a dit que je vais tomber enceinte. Oui. En <rire> fait, je vais pas coucher avec Joseph. Hein. Mm -hmm. Je ne vais pas coucher avec Joseph. <rire> Mais il m'a dit que je vais tomber enceinte mm -hmm. et je vais mettre au monde un enfant appelé le Messie. Mm -hmm. Si vous allez fréquenter des mauvaises personnes qui ne croient pas en la mm -hmm. puissance surnaturelle de Dieu, mm -hmm. vous imaginez ce qu'elle peut vous dire, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. vous, vous voyez un peu. Et mm -hmm. comment est-ce que ce que l'ange a dit, soit va être retardé, soit peut même être avorté. Avorté, avorté parce que que Bien, vrai vrai le bien le sûr, bien voilà. sûr. justement, on voit comment euh, le père de Jean-Baptiste, de... Jean en fait, l'ange va, va le faire taire, en fait, oui, parce qu'il déclarait des paroles négatives, négatives ça, à l'encontre de ce que l'ange venait de dire. Ça? Il, le, il avait beau l'expliquer, là, tu dis, ouais, mais bon, mais comment ça va se bah, faire voilà. Je comprends pas. Et de, du coup, l'ange lui a dit qu'il ne parlera plus jusqu'à la naissance, jusqu'à la plus jamais, ça, parce qu'il fallait pas qu'il bloque la naissance de celui qui allait annoncer le chemin du Seigneur. La exactement venue du Seigneur Et donc, je pense que c'est important de comprendre que mm -hmm. la déclaration a une puissance extraordinaire. Voilà, Même Dieu, des fois, ça me rappelle encore l'histoire de, de la tour de Babel, ouais. lorsqu'on en parlait. Au prime, on disait en fait qu'ils euh, avaient décidé d'avoir le même langage, mmh. d'avoir une même vision, mmh. et mmh. Dieu devait venir les arrêter mmh. en confondant le langage, mmh. en, mmh. en mmh. les empêchant de des parler. déclarer, de c'était la même chose. c'était la révélation du pasteur Isaac. Mais il faut rendre à César ce qu'il a à César. Parce qu'il avait bien mijoté sur cette révélation. Il a pris le temps de mijoter. Le gars, il prend ta révélation, il commence à c'était la sienne Et ouais, <coughs> Il, Il, même barrette, la non. De... Il avait mijoté pour cette révélation. Donc, cite l'auteur. Hein voilà. Comme l'a dit, Pasteur Isaac. D'où les, enfin, le, les, les, les problèmes qu'on fait quand même pour, ouais. pour euh, mettre ceux qui s'aiment ouais. dans des bonnes conditions, dans ah, la que bonne, atmosphère, se... bonne atmosphère. Hein. C'est ça. C'est pour ça, vraiment, ceux qui s'aiment, qui doivent vraiment continuer à écouter mm. des messages mm. qui vont dans le sens de, de la germination, mm. de, de la prospérité, les messages ça, de, la, de le, foi le, pour le, protéger et Pour moi, il a dit quelque chose de remarquable. Mm, mm, mm. euh, c'est que <rire> la bouche de Jean-Baptiste a été fermée. Bien sûr, pour qu'il ne le dise droit, pas des choses négatives. Pour mm. protéger mm. Le, le bébé qui c est, est vrai, dans vrai, le ventre. Euh, euh, euh, que c'est important de maintenir le langage mm. de la foi <rire> Amen. Le, le pasteur Gildas disait quelque chose de très pertinent. Parce qu'il faut que je cite. Là, euh... maintenant, il faut citer. Il faut citer l'hôtel. Il quelque chose de très pertinent en Lorsque Jésus revient du désert mm. et que la Bible va dire sa renommée s'étendit, le, le pasteur Gilda s'expliquait que le mot renommé qu'il a regardé, là, mm. ça veut dire son sang. C'était mm -hmm. ça, hein, ça, son sang. Mm -hmm. Ça veut dire que lorsqu'il parlait, mm -hmm. son sang retentissait. Yes. Ça veut dire que lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu, que je respecte certains principes, mm -hmm. il est normal que l'écho de ma voix puisse retentir. Oh, Ce n'est oh, pas oh, possible Dieu. en fait que je puisse parler et que les événements ne puissent pas s'aligner. Ah, la confession mm -hmm. répond à la foi mais elle répond aussi à la profondeur de notre intimité. Ah, c'est ce très souvent qu'on ne comprend pas ça, en fait. c'est mmh. que le, le niveau de profondeur dans lequel on va n'est pas le même. Mmh. Ça dépend de comment on creuse. Mmh. Ça veut dire que plus je creuse, plus je vais dans, dans l'intimité, il y a même des mystères que je vais réussir à déceler mmh. qui vont me permettre de parler même d'une certaine façon. Parce qu'on mmh. parle de confession et de mmh. déclaration, tout, tout dépend de ce que tu déclares. Ça? Ça? En fonction de la profondeur dans laquelle ça. tu vas, tu ne peux pas déclarer la même chose. Et la dernière fois, je... tu nous expliquais ça dimanche, je disais mmh. que par rapport au pardon, il y a certaines personnes qui vont dire non Seigneur je te demande pardon euh, euh, merci Seigneur, mais il y a certaines personnes qui vont dire je reçois ton pardon en fait la façon de se positionner n'est pas la même c'est à dire que le niveau de révélation je Jésus crois. est là, il doit multiplier les pains il va pas dire Seigneur merci de multiplier les pains il dit mm -hmm. je te rends grâce, ça veut mm -hmm. dire qu'il a même sauté l'étape où mm -hmm. on où demande, demande. Oui. il arrive déjà à l'étape où il rend grâce ça veut mm -hmm. dire que même la confession en fonction de notre niveau spirituel mm -hmm. n'est pas, pas mais, mais ce, que tu dis, ce que tu dis est profond parce mm -hmm. que notre, la profondeur de notre intimité avec mmh. Dieu, mmh. va donner véritablement de la puissance à nos paroles. Mmh. Parce que quand Moïse rencontre Dieu pour mmh. la première fois, mmh. Moïse dit à Dieu, presque, il dit presque, je paraphrase, qu'il ne sait pas parler mmh. en fait. mmh. C'est pour ça que Dieu va envoyer Aaron mmh. à mmh. ses côtés. Mmh. Vous mmh. suivez Mais c'est quand même étonnant que vers la fin du ministère de Jésus, de, de Moïse, on dit que Moïse était puissant mmh. en parole mmh. et, et en action, mmh. qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait la différence, l'intimité avec mmh. Dieu, mmh. l'intimité mmh. avec mmh. Dieu, mmh. Avec mmh. Dieu. Mmh. et beaucoup de chrétiens, leurs paroles mettent du temps mmh. à mmh. s'accomplir mmh. parce qu'en fait, parfois mmh. leur intimité avec mmh. Dieu n'est pas assez profonde en fait, Effectivement. Coup, -ce on, peut dire? on va peut-être lui donner parce que <coughs> il risque de, te, te <coughs> de nous laisser tous parler c'est notre invité <rire> <rire> Effectivement, je, je, je, par rapport à ce qui a été dit. Euh, on, a, on a rebondi sur cette histoire d'intimité et également sur le fait que l'ange frappe de mutisme Zacharie. Mmh. Et, et on voit que c'est le même ange, l'ange Gabriel oui, oui. qui à un intervalle de trois mois mmh. va voir et Zacharie ouais. et, Marie. et Marie. On va voir que Marie va poser une question, mmh, mmh, mmh. l'ange ne va pas la frapper. C'est l'apôtre Alain Patrick mmh, qui nous enseigne ça. Mmh, mmh, mmh. Zacharie va poser une question, mmh. l'ange va le frapper. Mmh, mmh. Pourquoi l'ange va frapper Zacharie Parce que déjà il manifeste de l'incrédulité mais aussi parce qu'il a une grande autorité. Ouais. Parce ça que c'est quelqu'un qui passe du temps dans la présence de ça Dieu. Ça, Et ça, ça, ça. que lui, s'il parle, ça peut <rire> bloquer les gens. Ça ça ça ça ça ça ça Et les chrétiens, wow, des wow, fois, ça qui va, ont un va, certain wow, niveau, wow, ouais. des fois des responsables, mm -hmm. des responsables de réseau, mm -hmm. des tout des responsables de GR qui ont une autorité vont se permettre de mal parler. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pour ça que c'est terrible lorsque ce sont ces personnes Là, qui parle un langage négatif au sujet de l'Église et ce qui se passe. Non, mm -hmm. l'Église n'avance pas. Non, ceci n'avance pas. Non, ceci, cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas travailler avec ce genre de personnage mm -hmm. Je préfère travailler avec deux personnes mm -hmm. qui sont pleines de foi que de travailler avec 50 personnes qui parlent un langage mm -hmm. comme ça. Mais c'est une très parenthèse. Mais c'est pour ça que Jésus justement, excusez-moi parce que en fait Jésus va rétablir la vérité par rapport à Jean-Baptiste parce mm -hmm. que Jean-Baptiste mm -hmm. va comme ça se poser pas mal de questions mm -hmm. Mm -hmm. et Jésus va dire il ne faut pas que son image soit Yes. Pour que vous sachiez qui il est réellement, mm -hmm. en fait, il rétablit le contexte. Il va même mm -hmm. dire de tous ceux qui sont nés d'une femme... femme. Mm. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il restitue le contexte. Pourquoi Parce qu'en hum. fonction de son autorité, comme hum. disait le pasteur Gildas, hum. il ne fallait pas qu'on puisse maintenant mal le voir. Parce vrai, que c'est quand même quelqu'un qui a marqué sa génération. C'est important de comprendre que l'autorité ou la position hum. a un lien avec l'impact et l'influence. Hum. Donc je ne peux pas hum. me permettre de parler d'une certaine façon alors que je suis hum. censé avoir un certain impact. Hum. Et c'est pour ça que Dieu, même lorsqu'on va pécher, il ne va pas mal parler de nous. Hum. Parce qu'il hum. va toujours avoir foi en nous. C'est hum il va dire, mmh, mmh, mmh. ayez le même type de foi que Dieu, mais mmh, quel mmh, est le type mmh. de foi que Dieu Lorsque l'homme va pécher, mmh. Dieu continue à avoir toujours de l'espoir <coughs> en ah l'homme Dieu continue toujours à voir l'homme comme celui qui est fait à son image ça, ça Pourquoi Parce que c'est ça la foi ça que ça Je arrive. dois même les personnes qui sont en dessous de moi mmh. parler d'une certaine façon Tu mmh. es quel type de responsable mmh. Tes brebis sont en train de, de, de commettre des erreurs Tu mmh. Oui mais commet tout le temps des erreurs, c'est mmh. un problème Il ne sert à rien Tu ne peux pas parler comme ça Jésus ne va pas tout le temps, durant tout le une ministère de Jésus, je ne sais mm. pas si, si vous avez remarqué ça, Jésus ne mm. va pas tout le temps dire « arrière de moi Satan ». Ce n'est pas tout le non, ministère, c'est un va, moment précis qui ça ça le vrai. reprend, mm. mais ce n'est pas ça tout vrai. le temps, parce que mm. la parole est très importante. C'est vrai, vrai. Et, et vrai oh. cette affaire de, de position dans le royaume est quand mm. même importante. Mm. Je pense que c'est important, quand on discerne la position qu'on a en crise dans, mm. dans, dans le royaume, mm. de, de faire attention à mm. ces, ces paroles, parce que, non seulement on a un type d'ange un, un, un, un qui nous accompagne, mais il y a aussi l'autre côté, euh, mmh. l'apôtre le dit souvent, mmh. en fonction de notre position, il y a un type d'entité mmh. satanique, mmh. diabolique, satanique qui, qui vont rôder autour ouais, ouais, de nous. Ouais, ouais. Donc euh, si on parle négativement, mais ces entités-là vont mmh. facilement, mmh. rapidement exaucer quelque chose, les paroles négatives qui vont sortir de notre bouche. Va. je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va fermer la bouche de Zacharie. Parce <rire> ouais. fois tu nous l'avais enseigné pour restituer, que en fait les paroles, nos paroles sont des choses en fait, yes. et les anges ont besoin de ces choses pour pouvoir opérer en fait. Non seulement les anges, mais toute entité spirituelle en fait. Du coup, c'est important vraiment de pouvoir Faire attention, comme disait le pasteur Isaac, de, de comprendre le rang que nous avons pour, ouais. que... <rire> pour que. <rire> Merci pour la page D. Des... <rire> une passe, une passe <rire> Donc du coup, en fait, de faire attention en fait, aux, aux paroles que nous libérons parce que des fois, c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes à des mauvaises entités dans vrai. nos vies, en fait, sous prétexte qu'on est énervé, sous prétexte que c'est une situation difficile ou mmh. qu'on est stressé ou bien qu'on se sent pas bien. Et on va pas se rendre compte que c'est nous-mêmes qui avons ouvert des, des portes bizarres dans nos vies. Mmh. Donc pour annuler cela, il va falloir que nous-mêmes encore, nous puissions déclarer le contraire. c'est ça. ça Parce que nous-mêmes, nous sommes mis dans une situation... Et je me rends compte que c'est ce que le diable essaye de faire, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que provoquer des situations bizarres autour de nous pour nous pousser à déclarer. C'est bon, bah, bien bien des choses négatives. Bah, bien sûr, bah, bien, bien, bien, bien sûr. Ça, c est c est ça, ça. Bah, bien, bien sûr. Ah <rire> non, non, non, non, effectivement. Non, mais, non, mais, ah non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Non, il y a beaucoup ce... de choses ah, effectivement, et, et, à dire et, sur la confession. Oui. Parce que si le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole, ça veut dire mm -hmm. qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. ça. Bien il y a sûr. le fait de maintenir sa confession il y a le fait de visualiser avant de confesser. C'est oui. ce que Dieu va faire avec Abraham. Dieu va le pousser à visualiser à renouveler son intelligence. Parce que tu ne peux pas confesser quelque chose avec laquelle ton intelligence ce n'est pas en accord. Parce que très souvent, on fait déclarer des choses aux gens, mais c'est important de, de faire réaliser aux gens ce qu'ils sont en train de déclarer. Vrai, vrai. Parce que moi, souvent, j'ai réalisé que quand on dit aux gens « déclarer, je, mm. suis fort, je suis fort, je suis fort mm. », mais ce qu'il est en train de réaliser, pour mm. moi, qu'il déclare, je suis riche, mm. que mm. le fait de dire « je suis riche », c'est des paroles mm. incroyables. Mm. Ça veut dire que le pauvre est conscient de sa condition physique mm -hmm. mais il doit se détacher de sa condition physique mm -hmm. pour déclarer quelque chose de contraire à tout ce qu'il mm -hmm. est en train de non voir même, je suis riche yes. et à un niveau de déclaration même pendant que tu déclares, tu vis maintenant bah. ce que tu déclares. c'est à dire bah. que physiquement ton corps te dit non c'est pas ça mais ton esprit te dit tu es dans cette réalité ah, c'est même, même. même là où le miracle commence parce que ça me fait ça. penser aux euh, à, la, à la personne qui était euh, à la piscine de Bethesda qui ah. était malade depuis 38 ans ah. Le ah. Seigneur Jésus <rire> va lui échanger va, il va, il va mais après il va lui dire prends ton lit lève-toi mm. mais attends sur la base de quoi la mm. personne va se dire je vais me lever mm. elle va prendre la décision de dire je me lève mm. et à partir du moment où elle a décidé de se lever là le miracle mm. va s'opérer mm. je pense vraiment qu'on doit comprendre que l'action correspondant au miracle que nous voulons mm. des fois c'est le fait de se visualiser et d'oser croire que cette fois ci mm. la chose qu'on n'attend pas va se dérouler mm. en fait. mm. mm. c'est à dire mm. que tu dois parler croyant mm. que, comme il disait le pauvre doit dire qu'il est riche mm. alors qu'il ne sait même pas comment le riche fonctionne mm. ni comment il pense mais dans a décidé de dire « je suis riche », alors tout son environnement va se mettre en accord avec sa parole. Mmh. – On est quand même en train de parler de la confession en rapport avec, avec la semence. – hein, oui. Avec oui. les finances, parce qu'on <rire> est en train de vous dire que lorsqu'on vous parle de s'aimer et de moissonner, <rire> vous devez jamais <rire> dire « je n'ai rien ». Parce que déjà, ce n'est pas vrai. Mmh. Pourquoi ce n'est pas vrai Parce que si vous avez la parole, si vous parlez, mmh. vous avez le matériau créateur. – Amen, amen, amen. – Vous avez le matériau créateur. Donc amen. tu ne peux pas dire « je n'ai rien » que cette phrase-là va créer le néant. C'est ça. c'est ça Parce que Ouh. la parole, c'est le matériau créateur. <rire> parce que c'est le matériau créateur. Donc, dès que tu dis je n'ai rien, tu crées le néant, en fait. Apôte, ce que tu dis est vraiment dramatique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ça veut dire que tu, tu es là, tu es peut-être euh, à découvert, tu es peut-être euh, à moins, je ne sais pas combien. Mais quand tu dis que tu n'as rien, en fait, tu attires encore à, à aller dans les loisirs. Tu t'enfonces encore, en encore plus. C'est dommage. Ah, plus. Et c'est pour ça que certains, c'est pour ça que, en fait, beaucoup, le problème, c'est qu'ils marchent par la vue mm -hmm. pour pouvoir confesser, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et cela, vous allez remarquer que parfois, Dieu va utiliser comme de la violence physique mm -hmm. pour pouvoir pousser certains personnages bibliques mm -hmm. à, à regarder par la foi et les yeux spirituels. Mm -hmm. Regardez à Zacharie, mm -hmm. il va boucler sa bouche, à. Paul, Saul, qui était très cérébral, mm. très, très cérébral, il va l'aveugler. Oui. Et pendant plusieurs jours, le mm. gars mm. ne verra qu'avec mm. ses yeux mm. spirituels. Mm. Quelque chose va se passer. Dieu voulait mm. déclencher mm. quelque chose. Dire mm. à ce mm. monsieur, en fait, mm. qu'en fait, le monde que tu vois là, ce n'est pas lui, là, la réalité. Mm. Ça. Mm. Je veux faire de toi un puissant homme de foi. Mm. Tu vas et, et Le Seigneur s'était projeté, déjà, je pense, mm. à l'écriture mm. du livre d'Hébreu. Mm. Moi, je crois sérieusement mm. que c'est Paul mm. qui a écrit mm. le, le livre mm. Mm -hmm. hein, je vais tellement t'aveugler spirituellement mm -hmm. que tu vas écrire Hébreux chapitre 11 mm -hmm. et tu vas comprendre c'est quoi la voie, véritablement. Mm -hmm. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à déclarer parce qu'ils voient, mm -hmm. ils regardent son compte, mm -hmm. ils disent « je n'ai rien ». Oui. Oui. Alors que dans le monde spirituel, la Bible dit qu'il a été béni de toutes tout sortes de bénédictions bénédiction. yes. Voilà, et ça c'est... Et d'autres pensent même que ce qu'ils ont en banque c'est tout ce qu'ils ont. et ouais. oui tout ouais, ouais, tout ouais, bien que... Que... <rire> Ils pensent que c'est tout ce qu'ils ont parce que ça aussi, bien ça sûr. peut nous limiter bien parce qu'on on parlait de l'espérance de Jésus qui va multiplier les pas mmh. il avait un trésorier, il avait mmh. 200 deniers, mmh. mmh. quand il un besoin se présente mmh. on voit qu'il n'utilise pas ces et 200, 200 deniers mmh. parce qu'on pense que c'est ce, ce qu'on a en banc c'est tout ce qu'on a, mmh. on a bien plus d'où ce que l'apôtre mmh. est en train de dire bah, il faut vraiment qu'on dans une certaine mentalité, on doit vraiment être conscient de notre identité, mmh. vrai. vraiment vrai. notre identité et Attends. je veux peut-être mmh. ajouter mmh. par rapport à la fois la parole, c'est pas parce que j'ai dans parler un peu entre les deux émissions. Proverbe qui dit que... Proverbe parle de la sagesse. La sagesse se personnifie. Il dit que Dieu m'a vu au commencement de la création, avant le premier atome de la poussière. Donc, on ne doit pas parler négativement. Parce que franchement, la création nous entend. La création a des oreilles. La création a une certaine intelligence. Donc, nos paroles peuvent créer ce que nous avons. Parce que le premier atome qui existe... C'est l'atome de la parole. Et, et tu vois, pour, pour comment il ne disparaît pas, juste en fait, certains euh, en fait, euh, chrétiens en fait, qui regardent leur compte mm -hmm. et disent je n'ai rien parce mm -hmm. qu'ils voient ces écrits moins 300 mm -hmm. ou moins 1000, mm -hmm. en fait, mm -hmm. euh, ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils ont la foi, mais la foi qu'ils ont produit juste mm -hmm. les effets inverses. Mm -hmm. Pourquoi en fait mm -hmm. Pourquoi Parce que, non, mais vous allez voir, ça ne fait qu'produire produit des effets inverses. Pourquoi Parce qu'en en fait, en vérité, euh, certains vont penser qu'ils ont l'argent mm -hmm. parce qu'ils l'ont physiquement. Mm. Vous comprenez ça mm -hmm. Ils ont plus, certains ont plus confiance en la monnaie euh, fiduciaire. Mm -hmm. C'est ça mm -hmm. C'est-à-dire le physique. Mm -hmm. Vous comprenez mm -hmm. Les chrétiens qui vous disent « je n'ai rien », vous comprenez mm -hmm. En fait, euh, ils ont moins, parfois certains ont moins confiance à la monnaie fiduciaire mmh. qu'en la monnaie scripturale mmh. ils ont confiance à la monnaie scripturale mais la monnaie scripturale c'est quoi mmh. ce sont des écrits mmh. est-ce Est que est vous comprenez c'est juste des écrits en fait écrits. mais la parole de Dieu c'est quoi c'est bah, aussi, aussi des écrits, c'est aussi des écrits, tu ne peux pas avoir foi bah, en ça, des écrits tu et vois tu, tu n'as pas, pas foi bah, en bah, ce bah, qui bah, est écrit, bah, oui. je ne sais yes. pas si vous voyez, bah, bah, bah, bah. et après c'est une question de compte, tu peux, avoir, tu peux avoir un compte Ouh. où c'est marqué un million mm -hmm. et tu peux avoir un compte où c'est marqué moins 1000 mm -hmm. mais mm -hmm. les deux sont écrits yeah. et il suffit juste de faire le transfert, mm -hmm. donc si c'est écrit mm. que tu es béni de toutes sortes de bénédictions, spirituelles et spirituelles Et que à, à, à un autre côté, c'est écrit moins mille, mm -hmm. il faut que tu déclares juste pour yes. faire le yes. transfert. Parce que les deux, c'est les écrits. C les écrits. C que c que la a... pour... ça me rappelle vraiment le témoignage d'un homme de Dieu mm. bien, que tu aimes bien, que tu connais bien, qui mm. était mm. qui a fait peut-être cinq pans mm. ou deux pans mm. dans son mm. compte. Mm. Et puis ses collaborateurs après un cul du ouais, dimanche ouais, ouais, ouais, sont ouais, allés ouais. à la maison. dit, mais là, est-ce que je vais peut-être décréter le jeu Il est finalement, il a dit à sa femme, l'eau, bouillie l'eau. Ouais. En tout cas, on, on va manger aujourd'hui. Aujourd il est sorti avec sa carte bancaire. Mm. Quand tu as deux, deux euros, ben, tu mm. peux pas retirer. Tu mm. commences à retirer par 10 ouais. ou 20. Mm. Mais il va, il a même, même pas 5 euros, ouais. 2 euros. Donc il va devant les guichets avec sa carte. Mm. On va manger aujourd'hui. met la carte, il parle. Mm. Mm. Il met la carte. et Moi, mm. ça marche pas. Il y a rien dans son compte. Tu comprends t'as dit que les écritures ah, étaient le très. Tu, ça, sais tu sais comprends ça Il va chez le distributeur. Le distributeur refuse. Mh. Il parle Le, le distributeur refuse. Il dit toi tu es rebelle. Il prend la carte. Il va dans un autre distributeur. Il introduit la carte. Il parle. Tu comprends ça Le distributeur sent l'argent. Donc quand le distributeur sent l'argent, quand il prend l'argent, il va vérifier maintenant son compte entre le moment où il a parlé au premier distributeur et au deuxième distributeur. Il a eu un le transfert entre ce qui est écrit dans la parole est et ce qu'il qu y a dans, dans la banque mmh. en ligne, yes. c'est la parole qui oui. oui. oui. est écrit. Il y a des oui. ondes, il y a des ondes. Yes, my girl Dans les banques, en réalité, c'est juste qu'on retient ton nom et comme tu as mis ton argent, ils disent bon lui on va marquer 1000 C'est des écritures. juste des écritures. C'est pas des billets. C'est pas des billets. c'est pas Mais croyants. mais oui. non c'est plus. On Ouais, et On se rend pas compte qu'à chaque Purée. fois qu'on donne l'argent, tout de suite ils le prennent et le mettent en bourse. Mais ça, c est c est vrai. Vrai. il y a Quand tu as l'argent est là, de là <rire> tu vois <rire> sur ton groupe 3000, tu vois 3000, ouais, ouais, c'est ouais, faux. Il n'y a, y a, y a rien. Il Ils ont mis ça ailleurs. Mais tu crois que l'argent est là. C'est trop vrai. C'est-à-dire qu'ils prennent ton argent, ils le mettent en bourse et ils écrivent juste. Et quand tu demandes, eux ils vont prendre chez une autre personne pour te donner ça en fait. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et c'est pour ça, des fois, même quand on met beaucoup d'argent, ils ne veulent pas qu'on retire beaucoup, voilà. parce qu'il n'y a pas voilà. Ils n'ont pas le temps d'aller récolter avant, voilà. ça. Voilà. avant de la voilà. ils voilà. refusent, ils sont tout pour bloquer en fait. Et c'est là où on doit oh. comprendre que, comme tu dis Apote, on a déjà la foi, ah Attends, on a la foi pour ah ça, ça. Parce qu'on croit à quelque chose qui hmm. n'existe pas, ça est ça. Ça. qui est juste écrit, qui est basé sur les écritures. Des écritures. Des écritures. Hum. Tu crois que tu as l'argent, mais qu'est-ce qui te dit que tu as l'argent <rire> C'est écrit C'est après, quand on te dit que tu ne dois pas dire que tu n'as pas, pourquoi en fait Pourquoi tu ne crois pas en écritures sur la parole de Dieu Mais tu peux même changer ce que tu vois. Mais que tu moins 1000, tu peux rajouter le plus de... Ça me rappelle justement une histoire. Et C'est une personne qui s'est dit, en fait, elle était endettée, mais c'était un acteur. Elle a pris un chèque. Elle a écrit le montant parce que même sur, sur un chèque c'est quoi c'est un c'est écriture, écriture. des écritures de il a écrit le montant qu'il voulait, mm. le film d'après qu'il a, a eu un casting, il a gagné exactement le même montant, wow. ça veut dire quoi ça veut dire que nous devons décider d'écrire ce que nous voulons mm. Amen. nous devons décider d'écrire parce que l'écriture ce, mm. ce que nous écrivons, mm. si nous y croyons ça va apparaître, Amen. Ça, Amen. Ça va apparaître. Et, et donc mm. comme tu dis nous devons décider d'écrire mais nous devons mm. surtout décider de croire, comme nous dit la Pôtre, mm -hmm. Ce sont tous des écritures. Mm -hmm. Là-bas, c'est écrit moins 100, c'est écrit moins 1000. Il n'y a pas un billet de moins 10 euros quelque mm -hmm. part. Mm -hmm. Donc, c'est une écriture. C'est une écriture. Il n'y a pas, pas un billet de moins 10 euros. C'est une, une écriture. écriture. Mm -hmm. Tu dois croire. La parole de Dieu nous dit regardez, mm -hmm. nous connaissons ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus mm -hmm. mm -hmm. et si tu crois dans ton cœur. Donc, le problème des fois de ceux qui déclarent mais qui ne voient pas, c'est qu'ils ne croient pas. Bah, dans cœur, et l'apôtre nous a toujours donné une clé. Il dit il faut déclarer deux fois. Il faut déclarer deux fois. Ça veut dire que tu déclares la première fois que tu n'as pas bien cru, tu déclares une deuxième fois. Est-ce que la première fois que tu vas déclarer, toi-même ton inamane va, va entendre Et ça va susciter la foi dans ton propre cœur. Parce que toi-même, tu vas t'entendre dire non, j'ai 10 000 euros. Quand tu t'entends, tu... tu parles de quoi en fait Mais le fait que tu as entendu ça, ça réveille quand même une certaine motivation. Mais j'ai quand même réussi à dire que j'ai 10 000 euros. Disons-le encore avec plus de conviction. J'ai 10 000 euros. Tu me dis encore. Et là, tu sens le Saint-Esprit. Voilà. Et là, tu mais là, ça me fait penser à ce que l'apôtre a souvent l'habitude de nous enseigner par rapport à Isaïe. Mm. C'est-à-dire qu'il ne reste plus de bénédiction. Mm. Le Père mm. lui laisse juste la parole. Mm. Et mm. quand il rencontre Jacob, mm. il est autant riche que Jacob. Qu'est-ce même... que c'est -ce Il, il est même plus, est plus riche. C'est-à-dire qu'il avait juste la parole. Il ah s'est dit, bah ouais. avec cette seule parole-là, mm. toutes les bénédictions que mon frère a eu je vais rattraper ça. C'est-à-dire mm. que ce que je pense avoir perdu, mm. en réalité, je ne l'ai pas perdu. Mm. Parce que quand j'ai la parole, on peut bénir quelqu'un. C'est-à-dire, on vient, on prie pour quelqu'un, on dit non, je déclare ça, ça, ça sur ta vie, mais on te donne juste une parole, juste une promesse, juste une promesse. Une promesse. My God yes. mais On se rend compte que dans la vie, en général, même comme par exemple, pour parler d'Abraham, Dieu Dieu il dit, je rendrai ton nom grand. Encore une fois, le nom, c'est ce qui se déclare. C'est ça. ça. Et ça. même Jacob a changé. On, on le, on le, le déclare nom. tout le temps. Tout le, tout temps. temps. Tout le, le temps. pas ton nom. T'appelles ça. Et c'est en fait, on fait en sorte que c'est la déclaration. Dieu bénit par la déclaration. Amen. Il dit, je te bénis. Ah, il dit pas, canta. je te ramène l'argent. Il dit, je te bénis. C'est parce qu'il t'a béni parce yes. qu'il a déclaré, alors les choses viennent. Yes. Il faut comprendre en fait que notre vie dépend de ce que nous avons déclaré. Mmh. Si nous déclarons les choses, les, en fait le monde autour va s'aligner mmh. sur Amen. notre déclaration. Mmh. J'aime ce que le Seigneur Jésus va donner, je pense vraiment que c'est une loi. Dans Marc 11, 23, il va mmh. dire, en vérité, en vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, mmh. ôte-toi de là et jette-toi dans, dans la mer, s'il ne doute pas en son, son cœur, cœur mais croit que ce, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En fait, tu dois nommer, tu dois identifier, tu mmh. dois préciser c'est vraiment quelque chose de très chirurgical, en fait. Tu dois nommer, identifier et ordonner la chose à faire ce que tu veux avec précision, tout en y croyant dans son cœur, en fait. Et c'est là où tu verras la chose s'accomplir. Et je pense qu'on doit comprendre que notre vie dépend de notre bouche. – Mais le pasteur d'Arius s'est parlé de Jacob. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est lorsque l'ange va se battre avec, va lutter avec Jacob, et au... Euh, Jacob va demander une bénédiction et dit ça. tu ne partiras pas sans que je me bénisse. Ouais. C'est ce soir-là ouais. que mmh, son changé, nom est changé. Nom. Pourquoi oui. non ne lui dis pas non mais je te donne ça, ça, ça ouais. Parce que lui dit il veut une bénédiction. Mmh. Non je mmh. lui dis. en fait il change son nom. Pourtant mmh. mmh. j'aurais pu dire bon je te rends riche et tout, laisse-moi mmh. partir. Mmh. Le seul changement mmh. de son nom a changé son histoire. C'est-à-dire ça. Ça que ce n'était pas l'argent, c'était juste son nom. Son ça. nom mmh. à lui tout seul mmh. a changé radicalement son histoire. C'est ce qui est vraiment génial ce qui est génial avec le fait de changer de nom et le pouvoir de la nomination, yes. c'est qu'en fait, à chaque fois que les gens t'appellent, ils confessent ils à ta confessent. place. Parce que Dieu sait beaucoup plus que tu ne t'appelles toi-même. Non, je vais figer ça. Amen. Tu vois Amen. Amen. Avec Abraham, il a changé son nom. Il a dit maintenant tout le monde va confesser. Tout le monde va mmh. confesser. Tout le tout tout monde. Confesser. Tout tout tout monde va confesser. Même les ennemis. même les ennemis, même les ennemis. Le père de multitudes, le oui, mais c'est le Seigneur Abraham qui a fait ça. Le père des multitudes. on parlera de toi, on confessera. On confessera, je te dis. Yes, yes. Même en, en écoutant tout ça ça me fait vraiment réaliser qu'en en fait on peut être béni mm. mais si on n'a pas une vie de confession mm. ben, on ne on va, on va pas jouer de cette mais bénédiction on le dit, vraiment on le dit tout le temps mm. si on le dit tout le temps Un, une émission ne peut pas passer mm. sans qu'on dise ça aux gens mm. vous savez quand on revient tout le temps sur quelque chose, c'est que la chose-là est importante, oui. c'est qu'on l'a testé, mmh. que nous-mêmes on a vu. Mmh. En fait, on a vécu une vie sans confession. C'est ça. Mmh. Vous suivez, non Et on vit une vie avec confession. Mmh. Je, je, je préfère celle avec confession. Amen. Je vous dis un... Hein, je... Même Pierre préféra, parce que quand <rire> tous les disciples partent, Jésus leur dit « Vous ne partez pas ». Qu'est-ce que Pierre dit voilà. Il dit... Tu as les paroles. Pierre yes. n'a pas dit non, tu as de l'argent mmh. en compte en banque. Mmh. Non, tu nous as donné ça, ça, ça. Uh -huh. Pierre n'identifie pas autre chose. Il identifie mmh. la, la parole. parole. Parce qu'il a vu la Jésus avec la parole mmh. changer radicalement uh -huh. leur vie. Réalise, Pierre va dire sûr. Nous avons tout quitté, nous mmh. avons tout laissé. Mmh. Mais qu'est-ce qui a remplacé tout ce qu'ils ont quitté La parole. Uh -huh. Ce n'était pas autre chose. C'est la, la parole qui est venue remplacer, qui les a comblés à la place de mmh. tout ce qu'ils avaient quitté. Et puis même Dieu, qu'est-ce qu'il donne Il leur envoya sa, sa parole. Il ne leur a pas envoyé la guérison. C'est non, ce non, non, non, la non. parole La non, parole non, est vous, suffisante vous Pour, provo comment pour provoquer la tout marole. ce dont on a besoin ah, La parole c'est la bénédiction Le problème c'est que C'est voilà, le, le style de vie après maintenant mmh. C'est à dire que euh, pendant longtemps vous avez parlé d'une certaine façon mm. Vous avez pensé pendant une certaine façon Vous mm. devez prendre la décision De changer mm. de style mm. de, de, de La façon de parler de La façon de penser mm. Pour maintenant mm. adopter ce qu'on vous dit là Et mm. c'est choquant Mais apôtre, voilà. pendant que tu as, mm. Dès que tu as commencé ta mm. parole mm. En fait en mm. réalité j'ai pensé à une chose mm. Quand Jésus dit mes paroles sont Esprit, esprit et, et vie, vie. Pourquoi Jésus le dit Parce qu'il mmh. différencie ses paroles des autres. Mmh. Il dit, écoutez mmh. les gars, nous tous en parlons, mmh. <rire> mais c'est que yeah, yeah, yeah. Comme moi yeah. je dis, moi je dis, Yeah. Ce n'est pas comme ce que vous dites. Ça, ce que je dis à la vie. À My God. On voit comme dans, dans ce, ce passage-là, il parle vraiment du Réma. Mm. C'est pour ça qu'il est important d'entendre mm. la voix de Dieu. Ah, ah, que les, les, les, les, voilà l'intimité. Ah, yes. C'est ce qui a fait l'intimité. Yes. Oui, Abraham oui. On a parlé au début, oui. début de l'émission. C'est mm. qu'il a en sorte que Moïse soit puissant en parole et en œuvre. L'intimité avec Dieu. Parce que quand vous allez être intime avec Dieu, vous allez recevoir. Réma, vous oui. allez parler. Mmh. Et quand vous allez parler, vous allez voir beaucoup plus ah, quoi, de résultats. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ça, ça va ensemble, yes. en fait. Yes. Ça yes. va ensemble. Yes. Et en backstage, on en parlait avec le pasteur Gilda. C'est que c'est le Seigneur, en fait, lui, et sa parole est sur une autre fréquence. Mmh. En fait, c'est une fréquence que tout l'univers va invalider. Hein, hein. mmh. Or, comme le pasteur gentil disait, il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui parlent. Ouais. Sauf que quand Jésus parle, tout le monde écoute. Ouais. Tous les, tout les éléments, toute la création écoute. Sauf qu'il y en a quand il parle, on ne capte pas leur son. On capte mmh. pas. Le son n'est pas capté. Et je pense que l'intimité avec Dieu mmh. fait en sorte que ça augmente en fait ton, ta capacité d'influence ouais. au niveau du son. Vous savez ouais. que lorsque tu vas parler tout entend, mmh. tout reconnaît que « Ah, il y a Dieu qui parle, il mmh. y a quelque chose qui parle. » Alors qu'il y en a qui vont parler, on a personne n'entend rien. Et même la foi. C'est des ultra Même rires. la foi. Parce que Jésus va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui, qui auront cru. Ça veut dire que dès le moment où tu crois, mmh. tout ce que tu vas dire, il va dire, mmh. ils imposeront les mains aux malades mmh. et ainsi de suite. Mmh. Tous ces signes-là vont venir suite à quoi mmh. Suite à la foi. Parce que je le parle, mmh. ça va finir par se matérialiser. Amen. Ça veut dire qu'avant, tu n'avais peut-être pas cette capacité, mais maintenant que tu as la foi et que tu le parles, tu auras maintenant cette capacité. Parce mmh. que la capacité est liée à la foi. Amen. Et, et c'est ce dont on est en train de parler dans le domaine financier maintenant. Mmh capacité financière est liée à la foi. Dieu va dire l'or et l'argent m'appartiennent. La capacité financière est liée à ma foi. Ça veut dire que ça ne dépend même pas de ce que je touche, ça dépend de ma foi. Aussi loin que ma foi peut voir, ça veut dire que aussi loin je peux avoir de l'argent. Je suis déjà millionnaire parce que en fait ma banque me dit que je suis millionnaire, mais parce que ma foi me dit que je suis millionnaire. Amen. le Seigneur me disait entre tes proches qui disent que tu n'as rien et moi qui dis que tu es riche. Entre moi et tes proches, c'est qu'ils mentent. C'est ça. C'est qu'ils mentent. C'est ça. Est-ce que c'est l'épouse mmh. ou c'est la parole mmh. La parole dit que tu n'en... En fait, riche, c'est même pas le mot. C'est que tu es dans l'abondance, tu ne mmh. manques non, de rien. rien. Tout mmh. est à toi. Est ça. Tout est à toi. Et si tout est à toi, yes. tu n'es plus dans le besoin de réclamer ou quoi tu viens te servir. Amen. Quand tu vois que dans la banque c'est marqué « moi », tu dis « je refuse mmh. » et j'écris autre chose. Mmh. Et c'est à toi d'écrire selon ta pensée Amen. et de décider d'y croire. Et en fait. tu n'as à s'accomplir. Et quand on parle d'une vie sans besoin, est-ce que là, par exemple, il y a ce verre d'eau si j'ai soif, je veux hmm. dire non, emmenez-moi un verre d'eau, no. le verre d'eau est déjà là est ça bien. veut dire que c'est un style de vie où tout est déjà à disposition, Amen. Amen. je n'ai plus yes. besoin de demander quelque chose qui est Amen. déjà à disposition Amen. et quand Amen. Jésus va dire tout ce que vous demandez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Je pense que c'est un certain stade. Il y a un stade où tu n'as même plus besoin de donner. Tu sais que c'est déjà ta disponibilité. Non, mais c'est vrai. Pour nous, les fils de Dieu, en fait, tout est vraiment disponible. C'est Paul va dire Tout est à vous. Tout est à vous. Encore une fois, Jésus marchait comme ça. Il savait que tout était à lui sur la terre. Et c'est pour ça qu'il va même refuser de la tentation dans le désert. Les diables vont dire Tu m'adores, je te donne tout ça il ne se rabaisse pas parce qu'il savait qu'il avait déjà tout ça ouais, ouais, ouais, et nous euh, parle toujours par une certaine façon mm. et même dans, lors de la multiplication des pains il y a l'épisode que le pasteur Gentil a cité où il va rendre grâce mm. l'autre épisode, là, lui, il va dire la bénédiction, mm. il était conscient qu'il était béni, mm. je peux nourrir 10 000 personnes, mm. je peux nourrir 20 000 personnes. Amen. Je suis béni. Amen. Il va dire la bénédiction yes, yes, et oh, il n'a pas regardé encore une fois mm. ce qui était dans son compte. Mm. Il pesait plus ce qu'il avait mm. dans non, son épargne. Mm. Vous voyez, mm. il mm. était conscient. Mm. Il ne voyait pas forcément le, ces... le, le, non, la difficulté de des personnes qui n'arrivent pas à accéder à cette dimension, c'est qu'ils disent vous méprisez ma situation. Oh là là ils là. se disent vous, vous, vous. Vous, vous parlez comme ça Et, et vous, vous, vous me faites mal Parce que c'est moi qui n'arrive pas à manger c'est moi Non, oh là là. la foi Plus il parle comme ça, plus il s'enfonce Plus il s'enfonce <rire> Plus il s'enfonce le pauvre Il ne fait que compliquer sa situation exactement. La foi <rire> ne nie pas les faits Et j'aimerais dire à ce genre de personnes En fait, toi qui <rire> penses qu'on te méprise C'est toi aussi qui méprise la parole Parce que Dieu te dit Fais-moi confiance Fais-moi confiance, fais -moi confiance. Yes. Vous savez, la foi, il y a une dimension la foi, c'est comme si tu vas sur un building et tu, mm -hmm. tu sautes. Dieu te dit, saute, je vais te rattraper. Mm -hmm. Dieu te dit, et c'est ça la foi, c'est faire confiance à Dieu. Chaque mm -hmm. fois que nous l'avons ah, fait, ben. nous avons toujours vu la main de Dieu ouais, agir ben. en notre faveur. Ah, ben. Mais la peau, je veux faire mon témoignage. Mm -hmm. Quand j'ai eu la vision, je devais avoir un CDI. Mm -hmm. Trois jours avant, Dieu mm -hmm. me parle, la vision s'est répétée à deux reprises. Wow. Mais il y avait l'onction. L'Esprit de Dieu au mmh. me donne l'argent comme ça. Du mmh. trois jours après, on m'appelle pour un CDI. Mmh. J'ai compris, compris que je devais le refuser. Mmh. Mais entre, quand je refuse ça... Et après, quand mm. euh, tout, je suis en train de faire. Mm. Mais je travaillais pas. Mm. Mais j'ai vu des besoins, mes besoins être pourvus. Mm. Parce que franchement, je suis conscient que mm. je Amen. suis riche. Que je suis conscient que quand je parle, l'argent doit être attiré. Amen. Il y a Amen. tellement de témoignages. De la pote, c'est un peu Amen. des trucs de frais d'avocat j'ai eu. Mais j'ai appliqué les lois la foi, les lois la semence et ça. tout suite. Mais pourvu. Donc, on vous être conscient. Je pense que c'est cette conscience-là qui va nous permettre de prendre certaines décisions, Amen. de faire certains choix. Mmh. Encore une fois, je ce matin l'histoire d'Abraham dans Hébreu 11. Mmh. Comment Bible, c'est par la foi mmh. qu'Abraham préfère préfère propre de Christ yes. d'être de, de, de, dans les jouissants du palais de Pharaon. par la foi. cest dit quand nous sommes conscients que nous sommes riches, ça va déterminer nos choix, les décisions qu'on va prendre. – On ne peut même pas Et notre attitude ne pourra même pas te compromettre, c'est impossible. – on ne peut, pas. On on peut pas. même impossible. pas te compromettre, c'est impossible. – Parce que c'est à toi, à Ta source n'est pas de ici, hum. on compromet les gens qui mettent leur confiance mmh. dans les richesses de C'est eux. On lui dit, ah non, on va t'enlever 10 000 mmh. oh non, il faut pas commander. Mmh. Mmh. Mais quand tu sais que ta source dépend d'en haut, la nous dit, si nous restons sur ce thème de la foi-là, dans euh, Romains chapitre 5, si je ne me trompe pas, mmh. que. Abraham crut espérant, mmh, mmh. espérant contre toute espérance. Romains chapitre 4. Merci Apôtre. Espérant contre toute espérance. Donc c'est ça la foi. Mmh. Ce n'est pas bon, le chiffre coups, comme disait. Continue, comme comme disait l'apôtre Alain Patrick. Ce mmh. n'est pas ce que tu vois quand, quand tu vois ça. En fait tu espères. Oh je suis déjà fini. Ouais. <rire> il faut que quelqu'un vienne <rire> m'aider. Non. Espère en l'Éternel. Espère mmh. en c'est la, la vraie espérance. Mmh. Tu ne peux pas espérer dans les chiffres que ton banquier te met. Mmh. D'ailleurs, souvent, ils font des erreurs. Mmh. Moi, moi, je, je, je connais des <rire> gens qui travaillent en banque qui me disent que des fois, euh, ils font des virements surnaturels. Enfin, ils font des virements par erreur <rire> dans les comptes des autres personnes. Et les autres personnes les bloquent. Mmh. Peut-être mmh. c'est quelqu'un qui avait eu la foi. Il y a eu 10 000 euros qui vient dans son compte. <rire> Alléluia. Yes. Donc, non, vraiment. C'est 5-17, je pense. Ne non, nous non, ne nous, a, 4, 10, 7, ne, non, nous ne nous attardons pas sur 4, ce que 4, je 5, voyons. Frères, oui, nous voyons. Ne nous attardons oui. pas sur les faits. La foi mm. ne nie pas les faits. Mm. Et, et j'aime toujours donner cet exemple qu'on avait parlé au prime apôtre. Euh, Jésus, lorsqu'il va pour ressusciter Lazare, au début il, il, il voit tellement haut. il dit mm. allons-y, nous allons le réveiller, le réveille. allons mm. le réveiller. Et puis les gars <rire> tellement ils sont langage. tellement bas, il dit bon en fait bon, il bon, est mort, en fait il est mort. Je sais qu'il est mort, mais moi je vais parler la vie. Je sais que mon compte, pour le moment, il y a des mois, mais ça des millions dans mon compte. Et je, pour, vraiment, je veux encourager quelqu'un et lui dire que l'apôtre, quand il nous parle, vous savez, c'est un motivateur, c'est un coach. Et, et, et des fois, on est un peu, c'est pas toujours évident, mais quand il vient, il nous remotive. Moi, je sais que dernièrement, il est passé, on a parlé, il m'a remotivé à reprendre... Euh, des confessions sur le domaine financier. Mm. Et je peux vous assurer que quand tu déclares mm. l'argent vient. Mm. La, la première semaine, oui, il a eu cette expérience-là avec mm. moi. Il m'a dit, mm. non, Gilles, voilà, voilà, voilà, voilà. Mm. J'ai déclaré, j'ai eu plus d'offrandes mm. dans mon ministère mm. qu'en six ans de ministère. Alors, parce que tu as déclaré en une semaine. En une semaine. Wow. En une semaine. En une semaine. Et ça nous montre également... Mm l'importance aussi de suivre wow. les conseils de nos libéraux. Oh C'est vraiment ouais, ça que ouais, les, ouais. les gens ne comprennent pas. C'est oui. juste parce que ce n'est oui. pas, pas leur style de vie. Oui. Moi, je me suis oui. Forcé, oui. forcé à en faire un style, un de, style de vie. vie. <rire> un style de vie, un hein, point où, quand je regarde quelque chose, quand je vais dans mes comptes, oui. vous suivez si je vois une information qui n'est oui. pas compatible les avec cultures. ma foi, <rire> je déclare ce que ma foi dit. En fait, ça devient systématique. J'arrive, je regarde, je donne non de Jésus ça s'est rempli J'appelle ça et ça devient systématique Amen. Dans tous les Amen. Domaines. Amen. Et j'ai dû travailler ça Amen. Quand à chaque fois je me suis pointé devant le Seigneur Je me suis dit mais Seigneur pourquoi je suis à ce niveau Et le Seigneur me dit tu n'as pas déclaré, mmh. Je dit oh mais Seigneur, mais pourtant je l'ai fait, une fois le Seigneur m'a dit, il faut que ça devienne un style Régal. de vie, mmh. et c'est devenu un style de vie, wow. et, et la Bible, va dire mmh. en fait qu'il donne la semence au, au semeur, semeur. Mmh. un semeur c'est quelqu'un qui a l'habitude de semer, voilà. lorsque, autrement dit là on parle de la parole, de semer la parole ça. Mmh. il y a le fait d'avoir l'habitude de semer, mmh. mmh. et du coup comme tu as l'habitude tu auras l'habitude également de récouper <rire> mmh. j'aimerais lire un passage ici qui, qui personnellement m'a beaucoup choqué c'est 1 Jean chapitre 5 à partir mmh. du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose sur sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est pour aller dans le sens de ce que le pasteur Gentil disait. Il y a différents niveaux. Il y a ceux qui ont besoin de demander. Pour être sûr qu'ils ont reçu, en fait, mmh. il y a ceux qui ont juste besoin de... qui ont conscience qu'ils ont déjà tout yes. et qui ne font que se servir, en fait. Par mmh. exemple, dans ce passage-là, on dit que si nous demandons quelque chose sur sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Mmh. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà. Amen. Mais à quel moment il t'a donné Autrement dit, quand tu as l'assurance qui t'a écouté, mmh. tu sais que tu possèdes. Mmh. Mais quand tu sais que tu possèdes, tu n'auras plus besoin de demander. Mmh. Donc maintenant, il y a un autre niveau où tu sais que tu possèdes déjà. Ça. Tu ne mmh. demandes plus. Mmh. Tu te sers seulement. Tu te sers. Tu, te mmh. te sers. Mmh. tu te sers. Et comment tu te sers en appelant Parce c est c est que c'est un roi. En ça. disant, ouais. bon, j'appelle ceci. Ouais. J'appelle cela. J'appelle ouais. ceci. Et c'est là où tu vas commencer à vivre cette vie Amen. où on récolte seulement. En fait. La Bible ne dit-elle mmh. pas que Dieu est celui qui appelle Amen. à l'existence mmh. les choses qui ne sont pas Comme si elles étaient. Et quand la Bible parle ainsi, la Bible parle de la dimension terrestre. Amen. Parce que les choses sont déjà dans le monde spirituel. Yes. Mais dans le monde terrestre, il appelle les Amen. choses qui ne sont pas, pas. encore comme si elles étaient. Alléluia. Amen, amen, amen. Le, le, le, le, temps, voilà. le temps est malheureusement fini. Il, Il y a à m'inspirer personnes... une autre idée. Bah oui, mais, non, mais moi aussi, j'ai des idées là. J'ai des idées là. Mais bon, mais bon on, va, on, va, on va préciser ces choses-là au prochain épisode. Gloire à Dieu, cette émission vous a béni. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous écrire en commentaire. Posez vos questions, nous allons prendre le temps de pouvoir répondre et planifier des émissions où nous répondrons certainement à vos questions. Vous pouvez aussi être partenaire de cette chaîne de télé qui vous bénit. Pour être partenaire, envoyez-nous un message au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant, envoyez-nous un message WhatsApp et nous allons vous dire comment concrètement vous pouvez nous soutenir. L'émission s'appelle Pendule à l'heure, je vous dis à bientôt au prochain épisode. Nous parlons toujours de l'indépendance financière.